J'imagine qu'on va pouvoir commencer. Salut tout le monde, vous allez bien ouais. Tranquille. Euh, écoutez, on va, euh, on va finir cette belle journée de, de Vox Days. Euh, je vais vous parler un peu de cybersécurité. Alors vous allez voir, ça va être assez détente. Euh, je vais vous parler un petit peu de, voilà, euh, une histoire vraie euh, qui porte le joli nom de CVE 2020-27020. C'est le nom qu'on donne à des vulnérabilités de cybersécurité qui sont trouvées dans des produits, euh, on va dire, d'usage commun. Euh, et ça va parler du coup de mot de passe. Alors je vais me présenter rapidement et ensuite je vous ferai une, une petite intro à, euh, à la gestion et à la génération de mot de passe. Je m'appelle Mathis Hamel, euh, vous me connaissez peut-être de Twitter, euh, je fais des, de la vulgarisation sur plein de sujets tech. Euh, je bosse chez game euh, je crée aussi des challenges, j'ai une boîte euh, que j'ai montée qui s'appelle H25, donc des challenges de code, je fais beaucoup de programmation compétitive et de compétition de, de, de cybersécurité qu'on appelle aussi des CTF. Euh, Coding Game, euh, juste pour vous parler de ça, parce que c'est quand même eux qui me payent le trajet, donc euh, si je parle pas d'eux, c'est un peu craignos, et après comme ça, on n'en parle plus. On a cette plateforme-là, vous, vous la connaissez sûrement, euh, les publics francophones, je sais que vous, avez, euh, vous, vous connaissez beaucoup plus cette, cette plateforme. À main levée, qu'est-ce qu'il y a déjà euh, Qu'est-ce qu'il y a un compte sur Coding Game Ah, super. Eh bien écoutez donc euh, voilà vous connaissez déjà donc on a des petits jeux de programmation alors ici c'est euh, ce screen je l'ai fait littéralement il y a cinq minutes euh, je prépare mes slides euh, bien en avance vous, les, vous le voyez euh, on doit éteindre un incendie en coupant des arbres donc euh, se battre un peu contre la propagation d'un incendie on doit piloter tout ça avec du code on marque des points etc euh, de cette expérience là euh, de, en fait on connaît bien euh, les, bah, les compétiteurs ce qu'ils veulent hein. on a une communauté de près de 3 millions de personnes euh, on a aussi du coup, produit un outil, donc cette plateforme-là est complètement gratuite, c'est pour apprendre et s'améliorer en code. On a une plateforme aussi à destination plutôt des équipes de recrutement euh, pour tester des développeurs, donc on sait, euh, voilà, on, on a un petit peu cette connaissance-là de comment on gamifie un truc pour que les, les candidats passent un bon moment, mais à la fois de les tester de manière significative aussi. On vous donne un joli rapport euh, à la fin pour que vous puissiez filtrer euh, quel développeur ou pas passe à la, la phase suivante d'entretien et on vient de fusionner avec une boîte qui s'appelle Coderpad, euh, qui est une, une entreprise américaine qui fait une, un IDE partagé en ligne euh, sur laquelle donc, euh, vous pouvez faire passer des tests de recrutement aussi en direct avec, à vos candidats. Il euh, y a plein de langages qui sont supportés. Voilà, ça c'est terminé. On va maintenant parler des mots de passe et euh, de, la, de la gestion de, de tout ça. Euh, pourquoi déjà est-ce qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe euh, Qui dans la salle euh, utilise un gestionnaire de mots de passe Ok c'est propre, euh, on va faire maintenant un peu plus de, de pointage de doigts. Qui n'en utilise pas Allez-y, hein. moi jusqu'à l'an dernier j'en avais pas. Franchement, je vais, je vais vous expliquer un petit peu, oui on, on entend souvent de oui il faut utiliser un gestionnaire de de passe et tout ça. Oui oui, mais je j'ai un mot de passe fort, à quoi ça sert Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ça La réponse est simple, c'est vraiment pour contenir des attaques, pour contenir des brèches. Euh, je vais vous présenter quelques cas potentiel qu'on peut rencontrer dans la vraie vie alors je vous, je vous passe les détails c'est du c'est du très très gros smile mais c'est à peu près comme ça que ça se passe dans la vraie vie euh, on va dire je suis, je suis inscrit sur trois comptes euh, voilà donc euh, facebook coding game twitter j'ai des mots de passe qui sont tout pourris. bon là euh, voilà là je vous apprends rien faites pas ça euh, le, le cas d'attaque c'est super facile un attaquant il, il guesse mon mot de passe c'est un mot de passe qui est présent euh, beaucoup de fois dans des, dans des listes de, de mots de passe euh, euh, communs, euh, 1, 2, 3, 4, 5, password, etc. Bon, ça, ça, ça, ça, ça, se, ça se brute force. L'attaquant a juste à me connaître un petit peu. C'est fini, je perds l'accès à mes comptes. Et, euh, et voilà, il peut y avoir pas mal de, de conséquences là-dessus. Euh, bon, ça, c'est vraiment le, le scénario de base. C'est le scénario euh, votre grand-mère et euh, ne faites pas ça. Maintenant, euh, bah oui on a un mot de passe fort, c'est très bien. Euh, j'ai fait un mot de passe fort que j'arrive à retenir super bien. Euh, je, le, je le tape par cœur. Alors ça peut être une phrase, euh, une, euh, enfin avec un moyen mnémotechnique, ou ça peut être un truc super compliqué, mais que j'ai bien retenu, que j'ai l'habitude de le taper. Euh, ça, du coup, bah oui, effectivement, un attaquant peut pas le peut pas le guess, peut pas le deviner. On, on a par contre bah, admettons que Twitter se fasse compromettre. Pas de notre faute, hein, euh, juste vraiment un attaquant qui arrive à péter la base de données de Twitter. Alors j'ai pris un exemple au hasard, mais franchement des, des sites gros comme ça qui se font, qui se font percer, c'est euh, presque quotidien. Donc admettons que donc, la base de données de Twitter soit aux mains de l'attaquant. Alors à savoir que, oui là les mots de passe je les affiche en clair, si les mots de passe sont euh, chiffrés même, donc s'ils sont hachés, salés, etc. Même malgré ça, un attaquant qui a accès au serveur, il aura aussi accès à votre mot de passe. Vous vous connectez, bah oui, le mot de passe, il va passer en clair en mémoire à un moment ou à un autre. Donc, il ne faut pas se dire, ah bah oui, le mot de passe est haché, donc il est secure. Euh, voilà, donc l'attaquant maintenant a mis la main sur mon mot de passe. Bah, qu'est-ce qu'il peut faire Hop, les deux autres sites peuvent sauter aussi. Euh, ça, on appelle ça du credential stuffing, euh, donc du fourrage de mots de passe. Je ne sais pas trop comment on traduit ça. Euh, donc, c'est vraiment, on récupère des listes de mots de passe. Alors, généralement, ça ne va pas être la même personne qui va faire le breach du premier site et la personne qui va réutiliser ses mots de passe sur un autre. Généralement, la personne qui fait l'attaque, elle est spécialisée là-dedans, elle le revend sur le, sur le Darknet, euh, vend une liste de, de 12 millions de mots de passe euh, et les, les emails associés. Et, euh, et après, c'est une autre personne qui va se charger de faire ça à différentes fins. Il y a plein de, plein de fins différentes pour faire ça. Euh, pour, le, pour le vérifier, pour vérifier si vous êtes dans des leaks qui sont publics, donc si votre compte a déjà été piraté, vous connaissez peut-être ce site « Have I Been Pwned. Je vous conseille euh, grandement d'essayer de faire ça. Euh, vous tapez votre adresse mail et ça vous dit en gros combien de sites sur lesquels vous étiez inscrits ont été piratés et pour lesquels les bases de données ont été publiées sur Internet. Donc notamment, euh, moi mon, mon vieux mot de passe, un mot de passe que j'utilisais très souvent, euh, quand j'étais plus jeune, et bah, il se retrouve euh, six fois dans six, dans six sites différents qui se sont fait péter. Donc autant vous dire que euh, si je réutilisais le même sur mon Gmail ou quoi, bah, super facile, hein, euh, l'attaquant il a juste à se connecter sur l'interface de login de Google et, euh, et il se retrouve à avoir euh, mon accès complet à mes mails, pouvoir réinitialiser mes comptes bancaires, etc. Euh, donc voilà. Alors on va faire un petit, un petit jeu euh, pour un leak moyen, donc ça se vend hein, sur le Darknet, il euh, y en a quelques-uns qui ont fuité publiquement, donc euh, c'est pour ça qu'on qu les retrouve sur Hawaii Bean Pound. mais au, au tout début, euh, on va dire une fois qu'il vient d'être hacké le site, euh, sur, euh, sur certains forums, alors euh, historiquement il y avait Red Forums qui n'existe plus, euh, qui a été euh, raid par le FBI euh, tout récemment, ça se, ça se vendait, ça se monétisait. Hein. Euh, c'était une espèce de marketplace. C'était pas vraiment du dark web, parce que vraiment on n'y accédait euh, pas depuis tort, mais c'était un peu du, du web gris, c'était du marché gris. Euh, pour ces, pour ces données-là, combien vous pensez que ça coûte pour 10 millions de couples email mot de passe Je prends les guesses. En dollars, combien ça vaut 10 millions d'e-mails de, et de mots de passe Quelqu'un 10 000 balles Qui dit mieux 1 000 500, on descend encore. Alors en fonction de ce qu'il y a dedans, en fonction du site aussi, bien évidemment, ça va varier. On se retrouve entre 2 et 10 dollars pour 10 millions. Et encore, ça, c'est vraiment sur les premiers jours. C'est quand la donnée, elle est toute fraîche, qu'elle n'a pas été déjà réutilisée par tout le monde. Euh, parce qu'après, bah, il suffit qu'il y ait une personne qui l'achète, qui le publie gratuitement parce que 10 millions, ça coûte rien. Enfin, hein. euh, 10 millions de crédits, ça coûte rien. On les republie derrière et après, ça passe en open source, entre guillemets. Et après, c'est la foire à la saucisse. Euh, donc tout ça, euh, tout ça pour vous dire que voilà, il euh, y a vraiment une, une marketplace des mots de passe. Euh, petit euh, disclaimer, si vous achetez des comptes Netflix, des comptes euh, Spotify, tout ça, sur des sites qui les vendent pour pas cher, on ne sait pas trop d'où ça vient. Quand vous l'achetez, ils vous donnent une adresse mail un peu random et un mot de passe euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui a, qui a l'air d'être déjà là aussi. Ce n'est pas un compte qui est à vous, c'est un compte qui a été récupéré via ce genre de, de pratique. On peut se dire, bah, même si par exemple, euh, il si y a une personne sur 1000 de nos 10 millions de credentials qu'on a acheté pour 10 balles, s'il y a une personne sur 1000 qui a le même email mot de passe sur Spotify, bah, en fait, euh, l'attaquant se retrouve avec 10 000 comptes Spotify qu'il peut revendre pour, euh, voilà, pour se rentabiliser. Et, euh, et c'est un business qui est très, très juteux. Euh, donc évitez de faire ça, parce que vraiment, ça finance du cybercrime. Mais euh, voilà, c'est euh, pour ça qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe pour avoir des mots de passe qui sont diversifiés. On va voir tout de suite pourquoi. Ici, on a des mots de passe forts et variés, j'ai trois fois des mots de passe différents, pour le coup. Euh... Ici, bon, Twitter se fait compromettre, là vraiment, on n'y peut rien, hein, à moins que je sois euh, ingénieur sécurité chez Twitter. Fondamentalement, je ne peux pas y faire grand-chose. Les deux autres, bah, l'attaquant, il n'a rien, il, a... il récupère un mot de passe qui n'est pas valide, donc la surface d'attaque, elle, euh, elle est contenue. Voilà, Le containment dont je vous parlais, le... la brèche, elle est vraiment contenue à bah, le seul site qui s'est fait pirater. Le reste, du coup, c'est bon. Euh, voilà, donc c'est là que je me permets euh, de vous dire une, un niveau de sécurité adéquat. Alors ça dépend de quel est votre modèle de menace, mais euh, on, on voit qu'il ne faut pas être un VIP pour être victime d'une attaque par credential stuffing. C'est juste, bah, il faut être euh, voilà, sur LinkedIn par exemple, si vous aviez LinkedIn en 2013, je crois que tous les mots de passe, euh, 750 millions d'utilisateurs dans la nature. Euh, voilà, changez-le d'ailleurs si ce n'est pas, pas déjà fait depuis 2013. Euh, alors, il y a une exception à ça, une exception qui peut vous dispenser d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Si vous arrivez à vous souvenir des trois mots de passe que j'avais sur la slide précédente, vous avez une mémoire de fou, je vous autorise. C'est la seule c'est la seule dérogation que je vous permets. Sinon, effectivement, euh, utiliser un gestionnaire de mot de passe, ça vous évitera beaucoup de tracas euh, sur, euh, sur, ces, sur ce type d'attaque-là, qui est de plus en plus courante. Euh, bon, je, je parle aussi parce que oui, ce euh, c'est pas, <rire> pas que un truc où je fais la pub des gestionnaires de mots de passe. Il euh, y a des niveaux de protection aussi un peu avancés. L'authentification multifacteur notamment, donc euh, le, le SMS que vous avez sur votre téléphone, euh, le, la petite, euh, petite YubiKey. Euh, la rotation des mots de passe aussi, ça peut être utile notamment sur les comptes partagés. Au cas où bah, une personne euh, voilà, fuit le mot de passe, on s'en rend pas compte, ça permet de cloisonner et de, on va dire, de remettre l'attaquant à la porte et qu'ils doivent réexploiter la même faille pour, pour rentrer qui a probablement été fixe entre-temps. Voilà. Bon, maintenant la question est, euh, qu'est-ce qui se passe si en fait la vulnérabilité, ce n'est pas nos mots de passe, c'est notre gestionnaire de mots de passe euh, Le design d'un gestionnaire de mots de passe, c'est assez simple. On va avoir deux grandes briques qui sont fondamentales. Le reste, c'est de la déco. Euh, on a des trucs qui changent automatiquement euh, les, les mots de passe, on a des trucs qui vont faire du machine learning pour détecter dans quel champ mettre votre nom, votre prénom, etc. Ça, c'est cool, mais euh, ce n'est pas l'utilité fondamentale du gestionnaire. Le gestionnaire, bah, déjà, on va avoir un générateur, qui est sur ça qu'on va un petit peu s'étaler un peu plus euh, aujourd'hui. Le générateur, euh, bah, c'est tout simplement parce que oui, quand on veut créer un nouveau mot de passe dans notre base, donc il faut que le mot de passe soit unique. Euh, c'est un peu chiant de se dire, ah ben, on va aller euh, taper des touches au hasard et puis c'est comme ça qu'on va générer le mot de passe. Euh, il faut, il faut que, que ce soit fait automatiquement avec un algorithme. Il y a des algos super simples pour, pour générer des mots de passe. Hein, euh, voilà, on en a tous, on a tous fait. Et on a aussi euh, le, la deuxième partie, qui est euh, la partie euh, coffre-fort chiffré. Là, pour le coup, c'est, bah oui, pour gérer, pour gérer vos mots de passe, vous pourriez avoir un TXT sur votre bureau, mais c'est pareil, au niveau sécurité, c'est pas fou. Il faut au, au minimum que cette base de données-là, qui contient tous vos mots de passe, elle soit un minimum chiffré. Donc, elle soit euh, voilà sur, euh, sur une partie où, où, en disque, elle est toujours chiffrée. Et pour accéder à un mot de passe, vous euh, tapez votre master password, qui est le seul mot de passe que vous avez à retenir, en fait. Voilà. Donc ça nous fait seulement deux composants à sécuriser mais si y en a un de ces deux-là qui foire vous vous rendez bien compte que ça va poser des gros soucis parce que du coup les mots de passe là ils sont, euh, ils sont dans la nature euh, euh, plus facile qu'il faut pour le dire et ils sont tous au même endroit donc c'est euh, open bar pour, euh, pour les attaquants. Alors comment est-ce est qu'on génère un, un mot de passe Je vous montre ça chez KeePass qui est un gestionnaire de mots de passe open source euh, codé en C -sharp, si je dis pas de bêtises. Ils ont, alors, je vous montre une fonction qui s'appelle generateCharacter, donc euh, générer un caractère, du mot de passe. Euh, on lui passe en entrée un charset, donc l'ensemble de caractères parmi lesquels on veut tirer au hasard notre caractère. Et euh, on lui donne aussi une euh, crypto random stream, donc qui est une, une source d'aléatoire. Euh, voilà, et C'est un petit peu c est, c est cet élément-là qui va nous intéresser aussi euh, tout au long de cette, euh, de cette conférence. On a donc, euh, Après, il fait des calculs très simples. Hein, donc Il calcule la taille du charset. Le charset, c'est une liste. Il calcule la taille du charset. 7 euh, Alors, si le char 7 est vide, donc, euh, bah, on va, on va retirer une erreur, le char .min value. Euh, sinon, il va tirer un entier aléatoire entre 0 et cc-1, donc et la taille du, du char7, et il va renvoyer euh, le caractère qui est à, sa, à cet index-là. Donc, en fait, il va tirer un index uniformément aléatoire sur tout le tableau, et il va renvoyer le caractère qui correspond à ça. C'est vraiment pas sorcier. Pour générer un mot de passe complet, c'est super facile, euh, il va faire ça, mais en plus il va juste appeler dans une boucle, euh, donc v qui est une variable qui lui est passée, v.length, il va la remplir avec plein de generate characters, voilà. Il euh, y a aussi un petit, une petite feature qui est sympa euh, chez passe c'est euh, si on ne veut pas avoir de caractères qui se répètent dans le mot de passe, du coup en fait dès qu'un caractère est tiré, il va être enlevé de la liste, et cette liste va réduire de plus en plus, c'est pour ça qu'on fait aussi un check, euh, est-ce que, est que la liste est vide ou pas dans le, dans le Generate Character. Voilà, mais donc en gros ce qu'on fait c'est, pour générer un caractère, on tire un index au hasard sur, euh, sur, la, sur la liste, on renvoie le caractère qui correspond et on fait ça en boucle. Euh, et ça, ça va nous générer plein de caractères uniformément. Il voilà. n'y a, a rien de très compliqué là-dedans. Euh, maintenant on va regarder un petit peu comment les, comment les Rockstars font ça. Et je vais, euh, je vais introduire un nouveau personnage que, euh, que voilà, vous, allez, euh, vous allez apprendre à détester tout comme je l'ai fait euh, sur, euh, sur, toute cette, euh, sur toute cette conférence euh, Kaspersky Password Manager. Alors je tiens à signaler, Kaspersky c'est des russes, euh, j'ai préparé cette conf bien avant euh, qu'il y ait tout, les, tout le bazar donc voilà c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu c'est vraiment il y a un gros souci avec, avec ce truc-là qui date depuis, euh, depuis 2020, qui a été trouvé en 2020, pardon, et qui, euh, qui a été réparé depuis. Mais, euh, mais voilà, vous allez voir qu'il euh, y, euh, y a des joyeuses tées là-dedans. Alors, eux, comment est-ce qu'ils génèrent un caractère pour, euh, pour le mot de passe Donc, euh, on se souvient, on tire un index au hasard, euh, uniformément, et ensuite, on renvoie le caractère qui correspond. Eux, ce qu'ils font, ils prennent donc R1, R2, qui sont deux valeurs random, c'est des, des flottants entre 0 et 1, c'est des, des, nombres, des nombres décimaux entre 0 et 1. Euh, on les multiplie l'un à l'autre. Donc, ça, ça va nous, ça, R1 fois R2, ça va aussi nous donner une grandeur entre 0 et 1. On multiplie ça par la taille du char Comme ça, ça nous donne une, euh, un nombre flottant entre 0 et la taille du char 7. Et ensuite, on renvoie le, le caractère qui a l'index correspondant. Euh, je crois que j'ai oublié un int ici. On, re, on recaste post, on le recast en int. Mais ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça, c'est du pseudocode. Euh, bon, le souci, c'est que quand on, quand on multiplie un random par un random. Ça ne va pas nous donner un random, ça va nous donner une distribution qui va être très biaisée vers le zéro. C'est-à-dire que là, les, premiers, les, les caractères qui vont être générés le plus fréquemment, ça va être les caractères qui vont être au tout début de la liste. Voilà, ici, on a, euh, on a le, sur, sur une liste de lowercase comme ça, on a le A minuscule qui a 15% de chance à peu près de tomber. Euh, alors que le Z, il est quasiment à zéro en fait. Donc on va avoir cette, pr cette probabilité qui est complètement pas uniforme, donc les mots de passe, on va retrouver beaucoup plus de caractères du début de la liste que de la fin. Alors c'est super bizarre. Euh, dans, ces, dans ces systèmes là, qu qui sont censés faire des opérations un peu de sécurité et tout ça, c'est une question qui revient assez souvent. Où là il y a un truc bizarre, je ne comprends pas trop pourquoi il fait ça, est-ce que c'est une backdoor Question qu'on va se poser plusieurs fois. J'ai envie de vous répondre, franchement je ne pense pas. Il y a une explication, Presque logique derrière ça, euh, on va essayer de comprendre pourquoi, mais ça reste quand même de la programmation chelou. Et euh, vous allez voir qu'en fait, la bonne idée qu'ils ont eu de faire ça, c'est finalement pas une si bonne idée. Euh, alors KPM, donc le Kaspersky Password Manager, je réutilise ce sigle de temps en temps, donc retenez le. Il utilise un charset qui est dynamique. Un charset dynamique, ça veut dire que cette liste que je vous ai montrée A, B, C, D, E jusqu'à Z, euh, elle va changer en fait au cours, du, au cours du temps, au fur et à mesure qu'on génère le mot de passe. Euh, Dès qu'on va utiliser un caractère, euh, quel qu'il soit, on va tirer un caractère euh, Donc qui passe, vous vous souvenez, il pouvait enlever le caractère de, du charset pour éviter d'avoir des doublons. Ici, qui passe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre tout à la fin de la liste. Ça veut dire que euh, ce caractère qui vient d'être utilisé, il a très peu de chances d'être réutilisé à nouveau euh, dans, les, dans les prochains tirages. Euh, ce qui fait qu'on va finalement avoir une espèce quand même d'uniformité euh, à long terme, on va dire. Sur les premiers, ce sera toujours les, les premiers, mais ensuite... Avec le temps, on aura euh, des, des caractères qui seront plus uniformes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça euh, Pourquoi est-ce qu'ils font changer cette distribution de probabilité comme ça C'est probablement euh, pour biaiser vers des caractères qu'on considère non humains, entre guillemets. Alors des caractères non humains, c'est euh, euh, le K, le X, le W, le Z, euh, peut-être les caractères spéciaux aussi. Des, des caractères qui vont être moins utilisés dans des mots de passe qui sont générés par des humains. Euh, et ça, c'est probablement fait pour... Euh, pour être efficace, pour faire des mots de passe qui ne, qui ne peuvent pas se craquer avec des outils traditionnels tels que H4 et John, qui sont basés sur des chaînes de Markov. Alors, on va, voir, on va faire un petit aparté. Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que un, un logiciel de cracking basé sur des chaînes de Markov Tous les logiciels de, qui font du, du hash cracking proposent ce, ce truc-là euh, en ce moment, euh, parce que c'est super efficace et euh, ça évite d'avoir des énormes word lists pour faire du brute force. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, gérer ça pour faire pour créer un, un brut de forceur de mots de passe moderne ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un très gros dataset de mots de passe réel donc qu'on a par exemple récupéré sur un leak euh, qui a été rendu public euh, voilà les, les mots de passe linkedin par exemple ça nous fait déjà une très belle base euh, des mots de passe qui sont générés par des humains donc on va se dire des mots de passe qu'on va chercher à générer en fait euh, et un générateur de markov ce qui va faire c'est qu'il va essayer d'apprendre des règles à partir de ce dataset, par exemple, il va se dire ah bah, après un th, on aura plutôt un E, un E majuscule ou un 3 parce que ça fait the dans un mot de passe. Donc Il y aura plein de règles comme ça qui vont être en quelque sorte apprises. Donc euh, dans notre modèle, un 2, il y aura peut être un 0 2 2 après, etc. Il y a, il y a plein, de, plein de règles comme ça qui va essayer d'inférer et euh, ça nous permet à partir d'une liste de mots de passe de générer des règles qui sont très compactes. Mais à partir de ces règles, on peut régénérer autant de mots de passe qu'on veut. On peut en générer un flux infini qui vont ressembler à des mots de passe humains et donc euh, ça, le fait d'utiliser euh, chez le Kaspersky Password Manager, le fait de générer des mots de passe qui vont contenir des caractères peu utilisés chez les humains, ça va faire en sorte que euh, le, le craquage de, de mots de passe basé sur euh, les chaînes de Markov va avoir encore moins de chance, même si euh, même si le mot de passe de base est long et sécurisé, ils vont avoir encore moins de chance que si c'était complètement random. Euh, voilà, c'est ce que je disais là. Euh, donc voilà, je, je vous map en quelque sorte euh, la complexité de, de craquage du mot de passe ici euh, en, en abscisse donc et euh, l'entropie donc l'aléatoire le, de notre mot de passe donc ici ce qu'on va voir c'est que bah, les humains ils sont assez nuls pour générer des mots de passe euh, donc ils vont faire une entropie assez faible les mots de passe vont être prévisibles euh, la difficulté de markov donc la, le, la difficulté qu'aura un, un, un brut forceur à retrouver le mot de passe va être très faible aussi ce sera très facile un mot de passe entièrement random, ça une entropie bah, qui est idéale, mais euh, qui, va avoir, qui va être euh, très difficile à craquer, mais pas impossible aux yeux de Kaspersky. Euh, Kaspersky, eux, ils se voient ici, ils se disent, ah bah oui, ok, on sacrifie un peu d'aléatoire, euh, parce que oui, la distribution de mots de passe, on va mettre des mots de passe non humains au début, etc. Euh, mais en fait, ça, ça nous permet d'avoir un mot de passe qui est encore plus fort et que les craqueurs de mots de passe traditionnels n'auront euh, aucune chance de, de péter. Voilà, alors ça, ça peut être intelligent de, de sacrifier un peu d'entropie pour, pour gagner une résistance aux attaques, mais en fait, euh, bah, qu'est-ce qui nous empêche de créer un cracker qui est dédié spécifiquement à craquer les mots de passe de Kaspersky bah, En fait, il n'y a rien qui nous en empêche, on peut tout à fait reproduire ces, ces mêmes patterns dans un, dans un modèle qui est spécifiquement entraîné pour ça. Et de toute façon, en fait, même, même, si on avait, euh, même si on utilise du full random comme le fait qu'il e passe de l'uniforme, 16 caractères sur un, sur un, sur un char 7, tiré pu, purement uniformément, jamais vous allez le péter avec quel que soit votre cracker de mot de passe, à moins qu'il y ait une faille dans votre, dans votre algo de génération. Euh, 16 caractères, on n'a pas besoin de, de s'amuser à faire des techniques super, euh, super convoluées pour juste euh, résister à des attaques qui sont en fait complètement, euh, complètement inventées. Voilà, donc finalement, en fait, euh, Kaspersky se retrouve à sacrifier de l'entropie et également un peu de sécurité. Euh, franchement c'est pas très grave mais déjà ce choix-là de code euh, peut faire un peu quai et euh, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors on va parler maintenant de générateurs, vraiment à proprement parler, de, de générateurs de nombres pseudo aléatoires, les PRNG, leur but c'est des algorithmes, hein, c'est des algorithmes déterministes. Un, un ordinateur, vous lui donnez une entrée, vous lui donnez un programme, il sortira toujours rigoureusement la même sortie. Euh, on n'a pas vraiment de notion d'aléatoire en informatique. C'est compliqué. Dès qu'on veut en fait un petit peu d'aléatoire, ça va être compliqué. On va devoir se baser sur ce genre d'algorithme qui s'appelle des PRNG. Donc. Euh, on en a tous utilisé un random pour un random et des choses comme ça. Euh, leur but, à eux, ça va être de générer des bits aléatoires, entre guillemets. Euh, ils ne sont jamais vraiment aléatoires. Ce qu'ils vont, qu vont faire, c'est par exemple euh, se baser sur l'heure actuelle précise à la nanoseconde. C'est un truc qu'on qui va changer très très vite, qui va être extrêmement volatile. Euh, à partir de cette donnée-là, il va pouvoir faire... Euh, voilà, par exemple, on, on, prend, euh, on prend le hash SHA-256 de l'heure, bah, ça va être des bits qui vont être random, par exemple. Euh, mais on a toujours du pseudo-random. Euh, C'est-à-dire qu'on n'aura pas de, de vrai aléatoire. Il y a des générateurs qui vont être basés sur du hardware, donc notamment sur de l'amplification. Euh, C'est Cloudflare qui est assez connu pour ça. Euh, ils ont un mur de lampe à lave, je ne sais pas si vous avez déjà vu la photo, c'est euh, super joli. Et ils ont une caméra qui est pointée sur un mur de lampe à lave, et ça c'est une des sources d'entropie qui permet d'initialiser leur, leur générateur. Euh, bon franchement c'est plus pour le, pour le style qu'autre chose. Mais euh, voilà, on va avoir plein d'algorithmes aussi qui vont nous permettre de faire ça. Le, on va dire la, la, la grande chose qu'ils ont en commun c'est qu'ils prennent une petite donnée en entrée un peu... Euh, bruité aléatoire donc par exemple l'heure, euh, le nombre de paquets réseau, la, le flux vidéo, ils vont prendre ça, ils vont le transformer en un flux euh, potentiellement infini, c'est quand même mieux, en un flux infini de bits euh, qui ne vont pas avoir de corrélation entre eux, qui ne vont pas se répéter euh, au cours du temps, etc., euh, qui vont être plus ou moins imprévisibles. On en a des plus rapides, on en a des, euh, des plus « aléatoires », entre guillemets on va voir un petit peu ce que ça veut dire, mais euh, tout ça pour dire que par défaut, dans les langages, on va avoir le, le RNG qui va être déjà implémenté généralement. Ça ne va pas être à vous d'aller importer un paquet, etc. Parce que c'est des choses qui sont tellement courantes que euh, c'est comme euh, voilà, le paquet cosinus, enfin, l'opération cosinus, vous, vous allez l'avoir dans tous les langages. Et bien là, c'est pareil. Dans plein de langages, c'est implémenté. On va avoir plein d'implémentations différentes. Le souci, c'est que euh, la plupart des PRNG qui sont fournis... Par défaut, dans un langage, dans quasi tous les langages, alors ces 5 là c'est euh, les cancres, mais il y en a énormément d'autres. Euh, Java, c'est vraiment le plus pourri. Euh, la plupart sont faibles et on peut prédire la suite, en fait. En ayant quelques, quelques bits aléatoires, une, une suite de bits qui va aller de euh, quelques dizaines de bits à quelques dizaines de milliers, euh, en, en ayant cette séquence-là, on va pouvoir prédire la suite. Et ça, ça peut être très dangereux. Euh, je vais vous expliquer le fonctionnement du LCG, alors Linear Congruential Generators. Euh, donc c'est... Euh... Hop, attendez, je me rends compte que je ne me suis pas branché, j'oublie à chaque fois. Euh... Bon, je trouve pas de crise. On va, on va prier pour que ça, pour que ça tienne jusqu'au bout. Euh... Donc un LCG, qu'est-ce qu'il prend en X0 Donc la première donnée qu'il va prendre, c'est... Euh... La seed, donc c'est ce que je vous disais plus tôt, c'est la, la petite euh, donnée d'initialisation qu'on va lui fournir. Euh, et à partir de ça, il va pouvoir générer plein de, plein de, de nombres. Alors ici, ça ne va, va pas être des bits uniquement, ça va être des nombres de 32 bits, mais finalement on peut faire la conversion de, de l'un à l'autre. Donc on se base là-dessus, ça c'est la seule donnée qu'on lui fournit en entrée. Euh, donc il va généralement aller chercher lui-même euh, où il veut dans le système. Et ensuite, pour générer euh, des valeurs, il va utiliser cette suite-là, donc... X n plus 1 égale A plus c modulo m. Euh, ça, qu'est-ce que ça veut dire A et C, c'est des constantes. Donc, en gros, on prend le nombre précédent. Ici, on prendra x0, par exemple, euh, pour faire x1. Euh, on le multiplie par une constante A. On ajoute C. Euh, donc, c'est deux, deux constantes qui sont publiques. Hein, en fonction des implémentations, il euh, euh, y en a il euh, plein de versions différentes. Elles sont bien calculées pour. Modulo m, c'est juste pour dire on garde les 32 bits de poids faible, par exemple, histoire de ne pas faire des nombres qui sont gigantesques. Euh, et ensuite, c'est comme ça qu'on les génère. Donc, à la volée, comme ça, euh, on a du coup besoin euh, pour prédire tous les suivants. Donc, par exemple, si j'ai x500, si j'ai la 500 e valeur qui sort de ce RNG, bah, je peux prédire x501 parce que A, C, M, elles sont constantes, euh, elles sont publiques. Je peux recalculer ce nombre-là, générer x501 à partir de x502, euh, pardon, à partir de x501, générer x502, etc. Donc, ça va être. Euh, <coughs> Pardon. <coughs> ça va être super facile, à partir d'un seul output, de prédire toute la suite. Euh, ce générateur-là, le LCG, il est notamment utilisé en Java. Euh, je crois qu'en c, en c, il est aussi utilisé, ou c'est peut-être un autre. Mais, euh, mais celui-là, euh, en Java, il est euh, le mat.random le le mat que vous utilisez en Java. C'est exactement ça qui y a sous le capot. Euh, alors, on va faire une petite démo euh, pour vous montrer que je ne vous raconte pas que des conneries. Euh, je vous laisse le choix, on va péter le générateur de nombres aléatoires, soit de Java, soit de JS. On le fait à main levée, qui veut voir Java se faire exploser Ok, qui veut voir JavaScript Ouais, très bien, on va faire Java, Java je l'aime bien, ouais. Alors, tac, pour vous montrer que je cheat pas, donc je vous montre le code ici. Euh, ah oui, alors je vous ai pas expliqué ce qu'il fait mon code. Mon code en gros, il tire un nombre aléatoire, c'est une boucle infinie. Il tire un nombre aléatoire, il me dit euh, dis-moi à quel nombre je pense, si j'ai la bonne, il me dit waouh, t'es trop fort, euh, spoiler, ça n'arrivera pas, euh, je vais pas avoir de la chance suffisante pour faire ça, parce que c'est quand même des nombres de 32 bits, euh, ça veut dire que, euh, voilà, si, euh, si tous les humains sur Terre me donnaient un nombre, il y en aurait peut-être un qui aurait le bon, quoi. Voilà, mais on fera, on fera l'expérience, s'il y en a qui se sentent chanceux aujourd'hui. Euh, et sinon, voilà, si je me trompe, il me dit, ah non, désolé, je pensais à ce nombre-là, et c'est là qu'on arrive à fuiter... Le, le nombre aléatoire qu'on veut et qui va nous permettre de générer la suite. Alors je vous ai un petit peu menti parce que le LCG euh, dont je vous parlais dans la slide précédente, je disais, on peut avec un seul output, on peut prédire euh, toute la suite. En fait, en vérité, en Java, il en faut deux parce que l'état interne du générateur, donc il y a une variable qui est ce x, il fait 48 bits, mais il sort que 32 bits à chaque cycle. Donc du coup, il va falloir fuiter deux valeurs pour, avoir, euh, pour reconstituer l'état complet. Mais euh, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, donc, pour vous montrer que je cheat pas avec un programme précompilé, on va faire euh, sur hop, voilà, on va aller sur Coderpad. Euh... Paf, c'est exactement le même code. On va le compiler ici. Ok. Alors, guess my secret number. On va mettre un petit 42 pour commencer. Bon, raté. Euh, malheureusement, voilà, vous voyez que les nombres, on a peu de chance de les gasser, surtout qu'ils peuvent être aussi négatifs. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, dommage. Euh, ok, on va jouer un petit jeu. Alors, attendez, combien il m'en faut Il me faut 9 chiffres. Ok, on va prendre... Euh, on va prendre les 8 personnes qui sont devant, vous allez chacune me dire un chiffre. On va voir si on a de la chance ensemble, collectivement. Euh, je vous assure que si on l'a, je coupe mes slides et je m'en vais. Hein. Vraiment, c'est... Une chance inouïe qu'il nous faudrait. Euh, je t'écoute. 5. Alors il me faut juste un chiffre. 4. Ok. 4. Ah, un 0. J'en ai pas souvent des 0. 3. Bon. Et pour finir Alors on va voir à quel point on était bon. Merde, je l'ai planté. Ah non, j'ai fait entrer. Ah non, non, ça va. Pardon, j'ai fait entrer mais euh, c'est bon en fait parce que c'est next in. Bon, on était euh, quand même très très loin, hein. euh, c'était, ouais, voilà, qui avait un nombre correct bah, Personne je crois, si, il y avait peut-être un 7, euh, toi qui as dit un 7, voilà, une chance sur 10, euh, c'est pas une chance sur 2 puissance 32. Donc maintenant on va passer à l'exploit, alors attendez, il doit être là, c'est chiant, j'ai pas l'écran le... partagé donc il faut que je fasse ça. Alors voilà, le, le proof of concept, il est tout simple. Je vais vous le mettre encore un peu plus gros. Euh, J'arrive pas à voir ça, peut-être très gros. Voilà. Euh, mon proof of concept, il est vraiment très simple. Hein. C'est ça, c'est. Alors moi je code en Python, mais, euh, mais vous pouvez le faire en n'importe quel langage. J'ai un petit brute force de ci à un endroit. Euh, mais, euh, mais vous allez voir que c'est très très rapide. Alors. Hop je vais run tout ça, ah bah oui bien sûr il apparaît de ce côté là, hop alors, vu que la fonte est gigantesque, voilà, Tac, alors je vais recopier deux nombres d'affilée que j'ai eu, donc euh, on va commencer par celui-là, 1, 3, 6, 3, 2, 5, 3, 5, 2. Euh, vous voyez que je recopie pas forcément le tout premier. Euh, on peut prendre n'importe où on veut dans le, dans le flux en fait. Euh, c'est comme ça que fonctionne le LCG. Et le deuxième du coup c'est 1677. 8, 8, ouais, je peux pas trop copier-coller, c'est pas pratique. Ok, donc là il nous a retrouvé la, la valeur d'initialisation. Il me dit, ok, voici les 5 prochaines valeurs. Alors, en fait, il me montre les deux valeurs actuelles pour me prouver qu'il a bien reconstitué. La valeur suivante, ça va être celle-ci. Alors, euh, je ne la vois pas bien, je vais la rapprocher un peu de moi. 3, 5, 2, 2, 0, 2, 5, 3, 9. Hop, alors là, du coup, moins 3, 5, 2, 2, 0, 2, 5, 3, 9. Et là, normalement, hop, voilà. Là, vous voyez, on a, on a réussi à prédire correctement le l'entier qui allait sur dans le, dans le flux aléatoire. Donc une chance sur 2 puissance 32 avec euh, un peu de. avec énormément de chance. Euh, une chance sur une avec un, un script Python de 15 lignes. Voilà. C'est là que vous applaudissez normalement. <rire> <rire> Hop. Voilà. Donc tout ça pour dire que si on utilise un générateur de nombres aléatoires euh, comme celui qu'on vient de voir, c'est pas euh, une bonne idée de s'en servir pour tout et n'importe quoi. Vous inquiétez pas, il y a des solutions. Il y a des générateurs qui vont être beaucoup plus sé sécurisés que ça, mais le générateur de Java par défaut, et c'est des, des problèmes qui sont hyper connus. Hein. C'est euh, documenté de partout et tout le monde est au courant. C'est pas un gros secret que je viens de révéler. Hein. Euh, le, le truc, c'est qu'en fait, c'est extrêmement rapide. C ça va, euh, c'est des LCG. Bah vous voyez ce truc là, c'est une multiplication, une addition, un modulo trois cycles CPU on a généré 32 bits de data donc ça, ça fuse à une vitesse euh, et c'est pour ça que en fait dans les langages la plupart de, des, des RNG vont avoir ces implémentations qui sont très simples et peu sécurisées. Voilà. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait bah, si on a besoin de random qui n'est pas prévisible notamment bah, si je veux générer par exemple un, un token, euh, un token secret qui doit être euh, unique à chaque utilisateur, euh, des UID, euh, des choses comme ça. Euh, on va utiliser ce qu'on appelle un CSPRNG, donc un Cryptographically Secure PRNG. Euh, on trouve ça généralement dans les paquets cryptographiques, euh, donc dans la plupart des langages, en Java notamment, il y a un truc qui s'appelle Secure Random, qui a exactement la même API que Random. Euh, en Python, on peut aller dans crypto.random, des choses comme ça. Euh, parfois, c'est directement intégré au langage, euh, notamment en Rust et en Go. Comme par hasard, c'est de là qui cherchent à avoir un peu de sécurité. Euh, par défaut, le, le générateur de ces deux langages, c'est un CSPRNG. Donc on ne va pas avoir tous ces soucis-là, donc ils vont être un poil plus lents, mais, euh, mais ils vont avoir euh, toutes ces considérations de sécurité déjà intégrées. Euh, je ne vais pas vous décrire d'ailleurs comment ça marche un CSPRNG sous le capot, parce que franchement, ça dépend énormément. Je dois en comprendre un sur 12 000 et, euh, et ça nous prendrait une, une conf entière. mais euh, voilà, il faut savoir que ça existe. Euh, donc voilà, un gestionnaire de mot de passe, bah bien évidemment, va avoir besoin d'utiliser un CSPRNG. Et pas juste un hein, tout simple, comme je viens, de, je viens de vous péter en 30 secondes là, avec, un, avec un petit script. Euh, bah parce que sinon, les, les mots de passe qu'ils génèrent, si on chope par exemple un mot de passe qui a été généré par un, par un générateur de mots de passe, et bah on pourrait prédire tous les suivants et ça, ce serait un gros souci. Euh, donc Chez Kaspersky, qu'est-ce qu'on utilise euh, Ils utilisent la libboost euh, dans, leur, dans leur version client lourd. La libboost, euh, ils utilisent le CSPRNG qui s'appelle Mersenne Twister. Euh, voilà, donc c'est un truc qui est bien documenté, etc., qui est très connu. Euh, il porte aussi le nom de MT19937. Euh, alors voilà, sauf que le souci, c'est que ce n'est pas du tout un CSPRNG, ce truc-là. Il est prévisible, alors certes, euh, moins fort que euh, celui que je vous ai montré euh, tout à l'heure, là où il y avait bien de deux valeurs. En JS, il en faut cinq, euh, des valeurs consécutives. Là, il en faut 624, je crois. Ça reste quand même beaucoup, mais ça montre quand même que... Ils en avaient un peu rien à foutre de la sécurité chez Kaspersky quand ils ont décidé de faire le design de leur, de leur appli. Euh, une fois de plus, deuxième fois qu'on se pose cette question, est-ce que c'est une backdoor Probablement pas, une fois de plus. Euh, je pense que c'est juste voilà, les devs qui étaient peut-être assez juniors ou pas sensibilisés à la sécurité. Il n'y a pas eu d'audit derrière. On se retrouve à avoir du coup euh, bah, un, un, un générateur de, de nombres aléatoires par défaut qui est utilisé et qui finalement fait un trou dans la sécurité parce que c'est qu'une ligne hein, ça passe assez vite inaperçu euh, là bon bah dommage euh, voilà c'est euh, on, a, on a laissé ça aux au stagiaires ou aux juniors et puis bah il n'avait il euh, avait pas suivi une conf sur comment on génère des mots de passe sécurisés donc euh, voilà on se, retrouve à, on se retrouve à avoir ce genre de ce genre de petite folie en prod euh... Troisième, euh, troisième et dernier élément qu'on va regarder euh, aujourd'hui, c'est le paramètre qu'on appelle la seed, qu'on a vu tout à l'heure. Donc la graine, l'initialisation aléatoire euh, du, du, de notre RNG. Deux instances de, de cet algorithme-là, du même algorithme, à qui on va filer la même seed, la même valeur d'initialisation, et ben comme c'est des algorithmes qui sont déterministes, euh, c'est des algorithmes ils vont nous donner exactement les mêmes résultats. On peut le voir ici par exemple, euh, ici si je fais randomseed euh, 4 euh, une fois de plus c'est du Python, euh, Random.seed1234, je lui demande de me tirer deux valeurs entre 1 et 10000, il me donne 7221 1915, je fais une autre, je lance un autre process python, je lui donne euh, la même la même seed. Je lui demande de me tirer les deux, euh, deux entiers, il me ressort les deux mêmes. Et c'est ça, c'est un, un truc qui va se produire quel que soit votre générateur. Si vous donnez la même seed, vous allez avoir les mêmes nombres qui vont sortir. Euh, voilà. Donc si on arrive à fuiter le seed d'un RNG quel qu'il soit, euh, même si l'algorithme est super robuste et que voilà si on a le seed et l'algorithme et eh ben en fait on a tout le reste on a tout le flux c'est pareil en fait que euh, que ce que je vous ai montré tout à l'heure on arrive à on arrive à générer tout le flux euh, là avec une, une faille un peu différente euh, les CSPRNG généralement ils vont pas nous laisser faire ils vont dire non non t'inquiète laisse moi les manettes je sais je sais me aller chercher la seed où je veux elle va être suffisamment random et non prévisible donc euh, on va faire ça ou alors si on veut vraiment une seed euh, qu'on va vouloir maîtriser, mais qu'on veut garder secrète, on peut utiliser des dérivations, des choses comme ça. Euh, mais bon, ça, c'est en, encore une autre paire de manches. Le fait est que voilà, la seed, il faut la garder secrète ou juste laisser le générateur faire et comme ça, on la voit jamais et, euh, et tout, tout reste sous le capot. Euh, alors, comment ça se passe chez Kaspersky Kaspersky, ils ont du coup, une, euh, dans la password lib, ils ont un truc qui s'appelle Generate Password. Euh, que je vous avais pas montré encore, ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre euh, une seed donc là il dit si la seed elle est à zéro alors on va prendre euh, l'heure actuelle, c'est un timestamp ici euh, si la seed fournie à cette, euh, à cette fonction elle est zéro euh, il faut faire ça, il, il fait ça donc il prend une seed qui est absolument pas sécurisée c'est probablement pour du debug, ça donne quand même un peu de, un peu de variabilité d'une un, un, compilation à l'autre quoi. Euh, et ensuite, voilà, donc il instancie son générateur avec mt19937 en lui passant l'acide ici. Euh, le... Donc, bien sûr, il ne faut pas passer 0 ici parce que ça veut dire qu'on est dans un build de debug. Comment ils font euh, chez Kaspersky pour pour générer cette seed là euh, Je vous, voilà, je vous laisse apprécier mon super mon super euh, meme. Euh, l'acide. Non, malheureusement, il la génère également n'importe comment. Euh, ici, voilà, Generate Password. Donc je vous ai dit, non, il ne faut pas le call avec zéro parce que sinon il va, il va prendre une valeur par défaut. Non, bah non, on va, on va prendre Time 0. Time 0, c'est le timestamp, donc le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que si deux personnes dans le monde ont deux versions différentes du logiciel, sur un sur un téléphone, l'autre sur un PC. À la même seconde, ils disent « Génère-moi un mot de passe de 16 caractères avec euh, des, des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. » Les deux vont se retrouver avec rigoureusement le même mot de passe. Voilà, petit souci. Euh, également, dans une année donnée, ça fait à peu... une année c'est à peu près 31 millions de secondes. Euh, bah, 31 millions de mots de passe différents dans une année, ça se brute force en même pas une minute. Donc finalement... Euh... Au lieu d'être un truc qui protège les, les mots de passe et euh, qui en génère des sécurisés et tout ça, le gestionnaire de mots de passe de Kaspersky, c'était plus un gruyère qu'autre chose finalement. Alors une fois de plus, euh, dernière fois qu'on se pose cette question, je vous jure, j'ai rien de pire après, euh, on a touché le fond. Euh, Est-ce que c'est une backdoor Franchement, une fois de plus, je pense pas, mais là, c'est plus de l'incompétence qu'autre chose. Quoi. Là, euh, une, une backdoor on va dire ça aurait été moins obvious que ça, euh, là c'est vraiment, vraiment super cramé à des kilomètres, la personne qui a découvert ça, ça lui a pris, ça lui a pris quelques jours, euh, franchement voilà c'est euh, juste euh, pas normal et, et à mon avis c'est pas, pas une backdoor. Euh, pour conclure, on va parler un petit peu du coût, euh, du coût estimé de cette CVE-là. Donc la CVE, je vous rappelle, hein, c'est le petit identifiant qu'on donne à des vulnérabilités. Elles ont été découvertes en 2019, elles ont été pâties en 2020. Euh, le chercheur, euh, un Français qui a trouvé ce, cette faille-là, il a eu 10 000 dollars, un euh, joli chèque. Euh, mais franchement, pour ce qu'il a trouvé... On peut on peut euh, argumenter le fait que ça aurait dû valoir un peu plus euh, voilà bon dix mille dollars pour ce qu'il a trouvé c'est quand même une belle récompense euh, alors j'ai pas j'ai pas creusé sur sur les retombées euh, du, du truc mais on, on peut oser imaginer que les utilisateurs ils ont tous reçu un mail en disant bonjour euh, tous les mots de passe que vous avez stocké chez euh, kaspersky se euh, réinitialisez les parce que voilà on va pas vous dire pourquoi mais faites le euh, donc dégâts en réputation bien sûr évidemment euh, gigantesque, bah, moi je reçois un mail euh, qui me dit « changez vos mots de passe euh, sur notre gestionnaire ». Bah oui, je vais changer les mots de passe et ensuite, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller vite trouver un autre gestionnaire parce que là, il euh, y, y a un souci et je leur fais plus confiance. Euh, éventuellement aussi des procès. Alors je ne suis, euh, suis pas juriste du tout, je ne je prétends pas l'être. Mais euh, bah, j'imagine que si quelqu'un se faisait pirater suite à euh, ce genre de. Ce genre, une attaque qui exploiterait par exemple un bruit de force sur les, sur les 31 millions de mots de passe euh, possibles, j'imagine que voilà, le Kaspersky pourrait être tenu responsable euh, juridiquement de, de cette, de cette attaque-là. Parce que voilà, on leur fait confiance, on leur confie des mots de passe et finalement ils en font euh, n'importe quoi. Alors, pour, euh, pour finir, ça.. Bon, je vous représente dans les grandes lignes le, voilà, le cycle de développement logiciel, comment ça marche. Une feature, vous le savez probablement mieux que moi, je ne suis plus développeur depuis des années. Euh, on passe du design au code, l'implem, on fait test, on fait de la review, euh, on déploie, on surveille la prod. Euh, si on trouve un souci ici, ça coûte super cher, on l'a vu, Kaspersky... Euh, le souci, alors ça peut être la sécurité, mais c'est pas, pas que ça, ça peut être la performance, ça peut être des bugs, ça peut être plein de choses. Généralement, ça coûte cher de réparer quelque chose ici. A l'inverse, si on trouve une erreur plutôt de ce côté-là, baf, on euh, l'a voilà, on, on attrapé tôt, on a le temps encore de corriger le tir, euh, ça se verra pas publiquement et on a un peu sauvé la mise. Tout ça pour vous dire que euh, intégrer la sécurité dans toutes les étapes de votre process. C'est une bonne idée, alors je ne dis pas que voilà euh, faire juste uniquement au moment du design une review et dire ok bon, on va tout attraper, on va, on va essayer de trouver toutes les erreurs ici, non c'est pas, pas comme ça que ça va marcher, on va, il faut vraiment l'intégrer à toutes les étapes parce que bah, admettons qu'il y a un bug, euh, le, design, le design soit solide mais euh, dans le code il y a un, il y a un, il y a un bug d'implem qui est mis en oeuvre, mis en euh, il faudra euh, l'attraper plus tard dans le process, donc il faut mettre une espèce de série de tamis. Pour essayer de minimiser le nombre de bugs qui vont passer, le nombre de problèmes qui vont passer. Ça, on appelle ça le Security Shift Left. Donc, euh, voilà, déplacement à gauche de la sécurité, parce que, euh, voilà, euh, sécurité, on va essayer de la passer le plus possible de ici à là, euh, même si c'est pas facile. Euh, DevSecOps, voilà, intégrer la sécurité dans tout le process de DevOps. Security by Design, trois termes qui sont relativement interchangeables, mais voilà, si vous entendez ça, généralement, vous pouvez vous représenter cette, cette flèche-là, et c'est ça que ça veut dire. Je vais vous quitter sur une, une phrase et ensuite, on va pouvoir passer aux questions. Euh, une phrase que j'aime beaucoup, qu'on utilise un peu en sécurité. Euh, ça s'appelle le rasoir de Hanlon. On n'attribue pas à de la malveillance ce qui peut être expliqué par de la stupidité humaine. Merci. Hop. Voilà. On a un micro juste ici. Bah voilà, super. Un, deux. Merci pour la présentation. Euh... Quand on est la version euh, sécurisée de la génération de trucs aléatoires, en fait, ils essayent pas de vraiment créer quelque chose d'aléatoire. Ils essayent juste de protéger et d'encrypter la manière, enfin comment on s'y prend pour trouver l'acide en fait. Alors pour trouver l'acide, il y a plein de manières différentes. En fait, il y a des sources qui sont qu'on peut considérer déjà presque aléatoire, tu vois. Tu peux te dire, bah, par exemple, euh, je sais que le kernel Linux il se base notamment là-dessus, euh, le nombre de paquets réseau qui sont passés sur euh, sur le loopback ou enfin des, des choses comme ça, euh, qui sont des grandeurs qui changent extrêmement rapidement. Euh, tu peux pas en fait te baser là-dessus uniquement pour générer un flux, tu vois. Tu peux pas dire, ah bah je vais prendre l'heure à t égale euh, au moment où je génère mon où on me demande un nombre, je vais générer euh, je vais générer un timestamp. Euh, et ça va être ça m'a donné aléatoire parce que celle-là, elle est prévisible. Mais en gros, on va se baser sur plein de grandeurs comme ça pour ensuite euh, les mélanger avec un algo qui, bah voilà, qui les mélange suffisamment. Euh, notamment, tu peux faire avec du hachage hein, avec euh, du, du hachage cryptographique, c'est pas parfait, euh, mais euh, mais voilà, il y a plein de il y a plein de méthodes différentes. Mais ouais, il y a il y a une partie effectivement trouver où est-ce qu'on va trouver cette seed qui va être suffisamment volatile pour que même un attaquant qui aurait accès à la machine ne puisse pas dire, ah bah oui, ok, c'est bon, je sais. Il y a aussi les mouvements de la souris, euh, il y a voilà, plein, de, plein de choses comme ça. Et euh, la deuxième partie, c'est ton algorithme, effectivement, de, de ton CSPRNG. Euh, comment il va faire pour faire en sorte que cette donnée-là, il la transforme dans une transformation à sens unique, qu'on ne puisse pas remonter euh, à la seed à la originale, qu'on ne puisse pas deviner ce qui va suivre, etc. Et ça, c'est encore une autre, une autre paire de manches. Ouais, on a une question ici Du coup, on a vu qui passe, on a vu la solution de Kaspersky. Est-ce que toi, tu as un conseil à nous donner sur la solution magique à utiliser pour notre gestionnaire de mots de passe Ouais, alors, euh, franchement, il y en a plein. Euh, Je ne suis pas sponsor. Euh, alors, avant, mon meilleur pote bossait chez Dashlane, donc j'ai un abonnement à vie euh, chez eux. Ça, c'est très cool. Euh, et franchement, j'aime bien. Sinon, il y a un truc qui s'appelle euh, Bitwarden, qui est open source, que tu peux héberger toi-même. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc qui sont des, bah, des produits commerciaux. Il euh, a... C'est difficile de trouver un produit gratuit qui, en plus, est hosté, etc. C'est normal. Euh. Alors, il y a ceux de Chrome. Euh, j'ai pas testé. J'ai pas. Euh, j'ai pas testé. Je, je pense qu'en matière de sécurité, le gestionnaire de mot de passe de Chrome, il doit être euh il doit être euh, secure, mais je sais pas en terme d'UX et tout ça, moi j'aime bien ce, ce compromis là. LastPass pour le coup, euh, bon je sais qu'ils font des gros efforts en sécu mais je le trouve inutilisable ce truc, voilà. Putain, merci. Je me fais des ennemis là chez tous les, tous les générateurs, il euh, y en a un juste là-bas, ouais. C'est pas tellement de questions, c'est juste un pitadon, c'est en fait, euh, tu as parlé des générateurs de mot de passe donc ça c'est ceux par défaut, mais en fait, je pense qu'il peut être important de préciser qu'exemple dans la doc de Java ou de Python, tu as un gros warning qui te dit oui. que c'est que utilisé, n'utilise pas ça pour des notions de sécu, tu peux le faire pour, je ne sais pas moi, un, un ID qui n'a pas de risque côté sécuritaire, mais à partir du moment où tu fais un truc sécuritaire, comme un mot de passe, bah, c'est marqué en, en tout cas pour Java et Python, en gros mec, n'utilise pas ça. Quoi. Tout à fait. Ouais, C'est euh, quelque chose qui est effectivement connu, documenté. Le truc, c'est que Peut-être un, un dev qui va chercher à une manière de générer des caractères aléatoires, il va aller plutôt sur Stack Overflow et sur Stack Overflow il euh, n'y aura pas ce petit warning ou bien alors il va juste le passer parce qu'il voit juste le code donc il y a, y a plein de manières en fait, euh, moi c'est vrai que je défends plutôt cette vue euh, de dire au lieu de, de dire en Java on a random et secure random. Plutôt on devrait dire euh, random qui devrait être la version sécurisée et unsecure euh, random ou un truc comme ça, mais, euh, mais effectivement ouais c'est quelque chose qui est documenté, c'est des erreurs qui arrivent encore, euh, donc pour moi un... rien ne nous empêche de mettre un, un garde-fou, parce que finalement des gens qui ont besoin de générer euh, 14 terabits de données random en, en 10 minutes, euh, c'est un use case qui est quand même assez rare, généralement c'est un call qu'on fait une fois par tour de boucle euh, voilà, et, et, euh, et ça va vite. Ce ne sera pas ça le bottleneck et pourtant c'est de là, là qu'émerge énormément de, de soucis de sécurité. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, c'était un casino en ligne à l'époque. Euh, c'était un peu le même genre, euh, un casino en ligne, au... quelqu'un qui jouait au Blackjack qui avait découvert que euh, dans l'implémentation côté serveur, il euh, y avait une vulne et il a réussi à prédire toutes les cartes qui allaient sortir. Ça rend le truc beaucoup plus facile pour gagner de la thune. Euh, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions bah écoutez, Je suis dispo un peu après, hein, s'il y en a qui osent pas trop euh, se montrer ou s'il y en a qui vous, qui vous viennent entre temps. Euh, sinon mes DM sont ouverts sur Twitter aussi, vous n'hésitez pas. Et euh, bah, je vous remercie d'avoir assisté à cette conf.